Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de caractérisation de cours en ligne, qui est une étape nécessaire avant d'envisager leur hybridation. Imaginons qu'on soit dans le scénario où on recherche des ressources externes, c'est-à-dire qu'on n'a pas conçu soi-même, pour pouvoir euh, les intégrer dans un cours, son cours, ou euh, dans un curriculum. Euh, je vais vous parler d'exemples fondés sur les MOOC, puisque c'est l'exemple que je connais le mieux, et j'aimerais pointer les limites d'un discours généraliste en présentant la diversité des logiques qui sous-tendent la conception d'un MOOC. Donc quand on voit qu'il peut y avoir des MOOC extrêmement différents, des cours très différents les uns les autres en termes de durée et d'objectif, on comprend pourquoi simplement dire on va intégrer des MOOC pour changer nos curriculum est un discours qui atteint ses limites. Il faut être beaucoup plus spécifique et regarder beaucoup plus dans les détails. Alors déjà la question de savoir est-ce que réellement euh, les vidéos ont été créées dans, pour un usage sur Internet. puisque au moins là, je vous ai pris une vidéo un, du MIT euh, OpenCourseWare. Dans les débuts, très souvent, ce sont des vidéos qui sont conçues pour valoriser des cours faits en classe, mais qui ne sont pas pensées pour bah, un usage sur le web. Et il est très fréquent que des MOOC ou des ressources en général soient pensées selon cette logique. Et du coup, bah, si vous allez dans une logique d'hybridation et que vous allez dire à vos étudiants « allez suivre ça », Parfois, vous allez avoir des problèmes. Ensuite, la question, par contraste, avec des vidéos, donc j'en mets une ancienne à moi pour des raisons de propriété intellectuelle, tournée en studio ou avec une webcam, où là, pour le coup, il va y avoir beaucoup moins de problèmes à dire à vos étudiants d'aller suivre cette ressource, puisqu'elle a déjà, de base, été pensée pour un usage sur Internet. Après, si on va au-delà de simplement du style des ressources et qu'on va penser en termes de charge de travail, est-ce que vous allez penser votre MOOC comme la sous-composante d'un cours, comme un point un petit peu complémentaire à votre cours, ou alors est-ce qu'il est complètement autosuffisant et finalement vous, vous reposez entièrement sur le MOOC Alors pour répondre à cette question, il faut évidemment regarder la charge de travail associée. Si le MOOC se fait en deux heures, vous n'allez pas pouvoir remplacer une UE de 30 heures avec un MOOC comme ça. Et je m'étais amusé en thèse à regarder, euh, en regardant les pages de présentation, hein, simplement des cours, euh, combien d'heures en moyenne étaient nécessaires pour terminer un cours. Donc il y avait une exception à EcoProject, mais qui n'est pas très connue comme projet. Mais vous regardez sur une plateforme comme Coursera, il faut en moyenne une quarantaine d'heures estimées par l'enseignant pour terminer le cours. Sur France Université Numérique, c'était à peu près hop là, moitié moins, à peu près une vingtaine d'heures. Et donc, ça donne assez une petite idée en fait, de la philosophie. Si sur les plateformes, les cours sont conçus pour réellement être une sorte de miroir de cours faits en présentiel, hein, et souvent EDX, donc le MIT et Harvard, ils étaient vraiment dans une logique de mémoire en disant c'est quasiment le même cours sur le MOOC que vous trouvez sur une plateforme et sur le campus. Par contraste, vous allez sur des plateformes comme la Française France Université Numérique, et bien, on était plutôt dans une logique euh, d'avant-goût en fait, avec des cours beaucoup plus légers, hein, plus de vulgarisation, euh, que ce n'était le cas sur des plateformes comme EdX. Et donc finalement, rien que ça, euh, ça fait une différence assez importante en termes de, de, de logique. Et donc, pour aller plus loin que simplement les charges de travail, si vous voulez plus loin, on avait écrit avec une étudiante euh, un, le, un article dans une revue, où justement, on regardait euh, au-delà simplement de, de la charge de travail, même les prérequis affichés, et on comparait en fait quelle était la, la politique des concepteurs de MOOC, en termes de prérequis à avoir pour suivre le cours, de charge de travail, etc. Donc on avait trouvé des choses comme ça, que finalement, dans le cas de France Université Numérique, euh, la plupart des, des, des cours disaient qu'il n'y avait pas de prérequis pour, pour, pour suivre la formation, ou alors on ne disaient rien. Mais en tout cas, il y avait assez peu de prérequis. C'était euh, au mieux, en général, quelques connaissances, donc dans 40% des cas, quelques connaissances sur euh, le sujet peuvent être utiles, mais on restait sur une logique quand même assez euh, ouverte à tous. Et donc, ça contraste très largement avec une politique de MOOC de EDX qui peut être extrêmement euh, compliquée de terminer. Alors bien sûr, il ne faut pas généraliser, il y a des MOOC extrêmement faciles sur EDX, comme des MOOC vraiment exactement comme des cours universitaires sur France Université Numérique, mais tendanciellement, on a vu que les plateformes américaines avaient plus tendance à avoir ça comme euh, des cours quasiment de remplacement, enfin ou potentiellement dans cette direction, en tout cas, qu'en qu France, on était plus dans une logique de communication. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est une autre recherche qu'on qu avait faite au laboratoire. Euh, désolé, hein, je vous présente beaucoup mes recherches dans cette vidéo. C'était euh, non seulement se fonder sur ce que déclarent les équipes pédagogiques, mais aussi aller regarder, fouiller dans les dispositifs. Euh, par exemple, euh, les, euh, les, les modalités, comment sont organisés les exercices, comment est-ce que vous avez votre certificat. Et en, avec des petits codes, euh, on avait vu que euh, dans la plupart euh, des les trois quarts des, des cours, par exemple, il n'y avait zéro évaluation par les pairs. La seule mode d'évaluation, c'était des euh, exercices automatisés en 2015, des, des quiz type QCM ou, ou euh, réponse numérique. Ça peut certes être compliqué une réponse numérique, hein. je ne dis pas le contraire. S'il faut faire tout un calcul, des intégrales, euh, des dérivés partiels pour arriver à, à votre chiffre, ça beau être une réponse numérique autom corrigée automatiquement, euh, ça reste compliqué. Mais dans l'ensemble, on avait du coup justement comparé le type d'exercice, et ce qu'on a vu, c'est que la plupart des exercices automatisés euh, présents dans la plateforme sont des questionnaires à choix unique ou à choix multiples. Très peu de cours, en fin de compte, euh, répondaient à des réponses numériques ou des textes à trois. Donc, on était sur, en plus, un niveau assez facile en regardant euh, euh, la le, le plupart du, du temps. On avait le droit à plusieurs essais. Donc, non seulement c'était des questions à, choix, questions à choix unique, mais en plus, plusieurs, plusieurs essais. Donc, ça reste assez euh, simple, en fin de compte niveau. En tout cas, c'est le signal que ça envoie. Euh, évidemment, il faudrait creuser cours par cours pour voir ce qui se passe. Mais quand on, on analyse comme ça l'échelle de 100, 200 cours, euh, euh, automatiquement, on voit qu'on est sur des évaluations assez simples. Donc, on ne peut pas envisager, quand on est sur ces formes d'évaluation de simplement remplacer des cours existants euh, par ce type de MOOC. Euh, ou alors, ça veut dire qu'on on accepte le fait qu'avec quelques QCM, toute l'évaluation est faite. Donc ça, c'est assez intéressant aussi d'aller creuser sur comment sont pensés les cours pour pouvoir euh, imaginer une politique d'hybridation. Comment est pensée l'évaluation en moyenne sur cette plateforme euh, Ça ne sera pas du tout la même chose si vous êtes, vous êtes capable d'évaluer euh, uniquement par QCM et si vous avez des éléments un peu plus sophistiqués, euh, notamment sur Coursera ou même sur d'autres plateformes, on peut analyser des programmes automatiquement. Par exemple, euh, autre euh, article sur lequel on avait travaillé pour mieux comprendre ça, on était allé interviewer des concepteurs de MOOC euh, sur des sujets aussi variés que les mathématiques ou la physique. Et on avait constaté que pour certains, euh, oui, ils euh, calquaient en fait leurs cours sur des cours universitaires. Et donc, ils rejoignaient les analyses euh, qu'on avait faites, qui, où on voyait que quelque part, certains enseignants voyaient vraiment leur MOOC comme euh, un cours universitaire avec le même niveau d'exigence. Ils disaient explicitement, là, c'est les mêmes exercices qu'on donne en TP dans le MOOC, euh, en TPE aux étudiants et dans le MOOC aux apprenants. Et à l'inverse on avait vraiment des, MOOC, des concepteurs qui voyaient ça comme un outil de vulgarisation. Donc là, pour le coup, c'était un auteur qui faisait beaucoup de conférences grand public et le MOOC était un prolongement de ce type d'initiative de conférences grand public. Donc là, on voit qu'il dit, eh ben, il y a plein de gens qui me posent des questions, je n'ai pas le temps de leur répondre, bah, allez suivre mon MOOC. Donc c'est un petit peu ça cette idée. Et donc cette logique de vulgarisation, donc, si on, selon qu'on est dans une logique où c'est un MOOC pensé exactement comme un cours universitaire ou un MOOC euh, pensé comme un outil de vulgarisation, évidemment, on n'ira pas dans la même direction. Donc, en termes de conclusion, on ne peut, il ne faut pas penser l'hybridation des MOOC euh, dans leur ensemble, c'est-à-dire sans penser toute la diversité de ces MOOC. Et ça, euh, c'est parce qu'il y a une grande diversité, finalement, des niveaux de difficulté, des motivations derrière la conception de ces MOOC. Euh, donc là, j'ai pris l'exemple des MOOC, mais c'est valable pour tout type de ressources éducatives libres. Ça peut être aussi bien des vidéos, des exercices, il faut penser cette diversité avant d'aller vers un discours plus généraliste et avant d'aller vers l'établissement d'une politique sur le long terme d'hybridation.